J'ai décidé de me mettre à mi-temps pour développer un projet qui me ressemble vraiment, pour lequel je, je sens que j'ai des choses à, à donner et, et à transmettre, et, mais aussi à recevoir. On a beaucoup travaillé sur le projet. Qu'est-ce que c'était animer un éducatelier Comment justement on ne se situe pas dans une relation verticale avec les enfants qu'on va avoir un atelier Comment aussi on accompagne les enfants, mais aussi les parents et aussi les enseignants, puisque c'est l'objet du projet, hein. ce n'est pas que les enfants, c'est tous les, tous les adultes qui les accompagnent. Comment on, on accompagne les gens, effectivement, à, à mieux se connaître et à, à révéler leur potentiel. Dans tous les éducateliers qu'on propose, il y a une ouverture de toute façon par rapport à une intelligence donnée mais dans toutes ces intelligences-là, on ne parle pas de connaissances, c'est-à-dire ce ne sont pas des ateliers qui vont apporter des connaissances. Par exemple, euh, Isabelle, qui est artiste plasticienne et qui, donne, et qui donne aussi, par ailleurs, des cours de peinture et des cours de dessin, pour éduquer, ce ne sera pas des cours d'art plastique. Ce sera vraiment euh, euh, euh, éveiller la créativité de chacun, sans la technique.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 comment on se révèle dans ces ateliers, euh, renouer avec l'estime de soi, la confiance en soi, trouver des outils euh, pour la gestion du stress, permettre aux gens et, euh, de, de trouver qui ils sont réellement, de révéler leur potentiel et euh, de trouver un lieu en fait, où ils puissent euh, euh, s'épanouir et, euh, et trouver euh, trouver leur, euh, leur qualité d'être. Il n'y a pas de différence entre les adultes, les parents et les enfants, mais qu'ils apprennent et euh, ils, euh, ils, enfin, c'est dans une co-création en fait. Et euh, du coup, de vivre des ateliers comme ça, ça leur permet de se regarder autrement en tant que personne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 ou deux, trois, mais on ne les a pas toutes développées au maximum, et de passer par l'intelligence primordiale de l'enfant pour arriver à faire des ponts et lui faire, et lui faire comprendre que ce n'est pas parce qu'il a cette intelligence-là qu'il ne peut pas accéder aux autres. C'est depuis que je me suis mise à mi-temps que j'ai pu euh, dégager du temps pour le projet et que j'arrive à le faire vivre. Tout le travail que je fais pour le moment est du travail bénévole, euh, mais en fait, j'y pense jamais. <rire> je me dis, si un jour, effectivement, on a suffisamment d'argent, certainement que je prendrai euh, un peu pour me faire un petit salaire, parce que enfin, je trouve ça aussi normal à un moment donné. Mais ce n'est pas, pas mon objectif principal, quoi. Ma motivation, elle n'est pas euh, de gagner de l'argent. Elle est de. Euh, de faire vivre quelque chose que je sens au fond de moi, et qui, et qui, et qui m'appelle quoi, enfin, euh, je ne sais pas le dire autrement. Je sens que je suis vraiment en lien avec ce que j'ai à faire, et euh, alors, pour l'expliquer, c'est compliqué, Enfin, c'est pas compliqué, il y a comme mot qui me vient, c'est quelque chose qui me fait euh, vibrer et pour lequel j'ai envie de me lever tous les jours, quoi. Et quelque chose qui fait que j'ai une grande motivation. C'est comme si c'était euh, la concrétisation, en fait, de, de ce que j'ai euh, toujours senti, c'est-à-dire ouvrir des espaces pour que les gens se sentent reconnus dans ce qu'ils sont. Et voilà, c'est comme si c'était euh, mon travail quoi. J'ouvre des espaces. <rire> ton œuvre du coup. Ouais, et je sens en fait qu'il n'y qu a pas de problème avec ce projet, c'est-à-dire que c'est un projet qui a sa place maintenant, ici et maintenant. Et à aucun moment, je me dis que je vais avoir des difficultés avec ce projet.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 Beaucoup d'ateliers seront ouverts aux parents et aux enfants en même temps, justement pour enlever cette verticalité euh, où il y a des choses qu'ils ont réservées aux adultes ou des choses qui sont réservées aux enfants. On est plusieurs, donc il y a les gens qui ont créé l'association qui n'interviennent pas pour Educa, qui sont là pour l'association, donc un président, un trésorier, un secrétaire. Euh, moi, je suis coordinatrice de l'association. Et ensuite, il y a des personnes qui sont prestataires de services pour Educa et donc ils sont sophrologues, profs de yoga, thérapeutes, artistes, maraîchères, musiciennes. Tout ce qu'on propose dans le Tarn euh, est validé par, par Karine à Paris pour bien vérifier qu'on est toujours dans la charte puisqu'on a une charte commune. Il y a une antenne principale et puis après des ramifications. On a repris toutes les idées un peu qui existent dans le monde euh, au niveau de la pédagogie, Montessori, Freinet, Steiner euh, et d'autres, hein, euh, Krishnamurti. Quand j'ai rencontré le livre de Karine, Massevée, donc Éducat 3000, euh, « L'éducation, une stratégie pourrait enchanter la vie », là, vraiment, j'ai senti un appel très très fort. Mais vraiment, j'ai passé l'été sur le bouquin et je me suis dit, c'est ça mais c'est ça, enfin, il y a quelqu'un qui, quelqu qui pense les mêmes choses que moi, et je vais enfin pouvoir euh, trouver une porte vers laquelle je vais pouvoir m'orienter pour faire vivre ce que j'ai à faire vivre en tant qu'enseignante et en tant que maman. J'ai appelé Karine à Paris, elle m'a dit, bah, « Écoute, il y a les rencontres, premières rencontres éducats qui se, qui se font au mois d'octobre, si ça te dit, tu viens. » Donc j'ai été... J'ai vu, vu et j'ai surtout senti que c'était vers ça que j'étais appelée. J'ai dit à Karine, bah, écoute, moi je veux vraiment euh, développer ce projet dans le Tarn et, euh, et rester en lien avec toi. Et, et voilà, et donc depuis le mois de janvier, j'ai créé l'association Educa3000 Tarn. Donc, euh, j'ai commencé à faire des conférences dans le Tarn. Enfin, D'abord à Tarbes, en Haute, dans les Hautes-Pyrénées, et puis dans le Tarn. Et là je vois effectivement qu'il y a beaucoup de gens qui sont euh, en demande d'une autre façon de voir les choses, et autant des parents que des enseignants, que des éducateurs, et un réseau effectivement est en train de naître dans le Tarn par rapport à la proposition. Il y a quelque chose aussi euh, de l'ordre transgénérationnel qui veut vivre, c'est-à-dire que il y a aussi des grands-parents qui peuvent venir avec leurs petits-enfants et on souhaiterait aussi qu'il y ait des personnes âgées qui s'impliquent à long terme dans le projet. Il y aura des ateliers de sophrologie ludique pour les adultes et pour les enfants, des ateliers de yoga pour les adultes et les enfants, des ateliers de jardinage itinérant, des ateliers de créativité pour les passages des saisons, des ateliers d'accompagnement à la parentalité bienveillante donc sur des thèmes... Euh, proposé pour les parents une fois que ces ateliers auront été mis en place et qu'on verra quels sont les les besoins des gens je pense qu'on va adapter aussi nos propositions là c'est notre proposition mais c'est comme en classe une fois qu'on aura identifié vraiment les besoins on pourra faire peut-être des des des ateliers avec des croisements d'ateliers ou avec des mini-stages ou avec, enfin bon, on a plein d'idées mais bon pour l'instant on va commencer avec des petites choses et après on va s'adapter aux besoins des gens. L'idée euh, d'Educat3000 de, c'est qu'on ait une maison mère qui se situe à Paris avec une maison Educat3000 à Paris et que petit à petit ben, des gens se sentent euh, mobilisés par le projet et qu'on puisse créer un réseau national aussi pour euh, pour, le, pour que beaucoup plus de personnes puissent en profiter. Si on arrive à avoir des subventions, par exemple les ateliers à la forêt seront gratuits, parce que le, le Conseil général les subventionne.